Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est à partir de quel âge est-ce que je peux euh, suivre des cours d'éducation canine avec mon chiot? Bon, l'âge idéal ce serait 4 mois, mais vu la conjoncture des choses aujourd'hui, les chiots sont vendus quand même de plus en plus tôt, donc j'aurais tendance à dire, euh, venez à 3 mois. Moi, j'accepte pas un chiot à mes cours avant 3 mois. Maintenant, si le chiot est arrivé chez vous qu'il a tout juste 3 mois, je vous conseille quand même d'attendre une quinzaine de jours de façon à ce que le chien ait eu l'occasion de s'adapter à son nouvel environnement, aux nouvelles odeurs, aux nouveaux bruits, etc. Et ensuite, vous pourrez commencer son éducation dans un club canin. Voilà! J'espère que j'ai répondu à votre question. Cette vidéo était toute petite, mais bon, c'était une question qui n'avait qu'une réponse, donc ce n'était pas bien compliqué. Et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo où on parlera, mon chien détruit, que dois-je faire? Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir!